Bonjour les amis. Est-ce qu'on peut gagner avec les CFD en trading, donc sur les marchés Vous entendrez certainement des personnes qui disent que ce n'est pas possible de gagner avec les CFD, qu'il faut trader les futurs. Eh bien, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité. Vous pouvez très bien euh, trader les CFD et avoir d'aussi bons résultats qu'avec les futurs ça ne pose aucun problème le tout est bien sûr d'avoir une bonne méthode de trading mais vous rentrerez à peu près de la même manière sur un trade en CFD qu'en futur et vous pourrez gagner autant d'argent en CFD que sur le futur, vous n'aurez pas plus de frais. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là, vous avez beaucoup de traders qui tradent les CFD qui ont de très bons résultats. Vous voyez derrière moi le marché du DAX, moi je traite euh, ce marché euh, sur les CFD et il n'y a absolument aucun problème euh, pour avoir des bons résultats. Vous voyez la belle bougie qu'on a ici euh, derrière moi. Donc euh, c'est hier qu'il hier, y a eu ce, ce beau mouvement. Ben, si vous prenez un mouvement comme ça en futur ou en CFD, ça ne va pas faire de différence, vous allez gagner euh, sans problème là-dessus. Donc si vous voyez des gens qui, disent, qui vendent des formations et qui disent qu'on ne peut pas euh, ne peut pas gagner en CFD, ben dites-vous que c'est probablement quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit, qui n'a pas vraiment d'expérience en trading. Donc il euh, y a comme ça des tas de gens qui, qui avancent des choses, euh, d'autres qui disent qu'on ne peut pas gagner euh, avec le scalping. Bon il euh, y a des tas de, des tas de, de rigolos comme ça qui, qui gagnent de l'argent en, en vendant des formations mais qui ne savent pas trader eux-mêmes. Donc malheureusement ça fait partie euh, <rire> De ce qu'on trouve sur internet et euh, donc euh, méfiez-vous des gens qui, qui disent ce genre de choses. Donc n'ayez pas peur, les CFD c'est très intéressant surtout si vous avez un petit capital de départ car pour trader les, les futurs il vaut mieux avoir déjà un capital conséquent. Déjà il y a des brokers qui, qui n'accepteront pas d'ouvrir un compte à moins de 10 000 euros, alors qu'en CFD vous pouvez ouvrir un compte à partir de 500 euros. Moi je vous conseille si vous êtes débutant d'ouvrir un compte de 2000-3000 euros et euh, vous pourrez euh, très bien commencer à, à trader par exemple le mini-DAX à 10 centimes le point. Donc euh, vous faire la main de cette manière-là, apprendre une méthode avec de l'argent réel à 10 centimes le point sur le DAX et vous pourrez faire euh, des, des très beaux traits. donc, euh, vous pouvez faire très bien 1% de gain par jour en CFD sur le DAX, c'est tout, tout à fait possible. Je ne dis pas que vous ferez ça tous les jours, mais certains jours vous pourrez gagner plus, certains jours moins, mais vous pourrez être gagnant tous les jours si vous avez une bonne méthode de trading. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez très bien ouvrir, euh, ouvrir donc un compte CFD euh, chez des brokers, euh, notamment ceux que je recommande. Moi je suis chez JFD Bank depuis plusieurs années mais bon je n'ai pas d'intérêt euh, si vous prenez un compte chez eux, il y en a d'autres euh, très bons aussi. Sur mon site euh, vous pouvez trouver, donc je vous conseille quelques, quelques brokers sérieux et euh, donc euh, vous pouvez ouvrir un compte d'abord en démonstration, vous vous faites la main et puis vous passez en compte réel CFD et vous pourrez faire de, de très beaux trades de cette manière-là et gagner euh, même beaucoup d'argent en CFD, ainsi et même augmenter le capital de votre compte, il n'y a, a pas de souci à, à ce niveau-là. Donc n'ayez pas peur, les CFD ça fonctionne très bien, vous avez, euh, vous avez du volume là-dessus vous pouvez trader euh, les indices, vous pouvez trader le forex, vous pouvez trader à peu près tout ce que vous voulez. Et euh, l'avantage donc c'est que pour un débutant vous pouvez utiliser une plateforme gratuite comme MT4 par exemple, la plateforme que j'ai derrière moi, ça fonctionne très bien. Euh, si vous prenez mes formations ben vous recevrez en plus l'indicateur SDI que j'ai fait développer donc qui vous donne une idée assez, assez claire et facile donc euh, de la tendance du marché. Vous voyez tout est vert là donc euh, on sait qu'on est vraiment dans, dans un flux haussier. De, depuis le mensuel jusqu'à 1 minute on est vert donc il euh, n'y a pas de doute. Euh, donc c'est clair que vous pouvez avoir de très bons résultats en CFD, n'ayez aucun, aucune crainte à ce niveau-là. Vous pouvez trader très bien avec la plateforme MT4, après vous pouvez prendre également ProRealTime, vous pouvez prendre des brokers qui utilisent ProRealTime et puis un jour si vous tradez des plus grosses sommes, ben vous pourrez passer en, en futur donc il n'y a aucun problème. Euh, vous pourrez euh, trader euh, des millions même, euh, c'est tout à fait possible mais vous aurez déjà fait, fait vos preuves sur euh, un petit compte en CFD et vous pourrez ainsi euh, avoir de, de très bons résultats et peut-être vivre un jour du trading. Au départ dites-vous bien que vous devez avoir comme objectif de faire d'abord des gains euh, complémentaires à ce que vous gagnez à l'heure actuelle et puis euh, peut-être que dans quelques mois, un an, deux ans, trois ans, vous vivrez du trading. C'est tout à fait possible mais n'ayez pas peur de vous entraîner euh, sur un compte démo en CFD puis sur un petit compte réel en CFD puis augmenter le capital parce que ce qu'il faut faire c'est éviter donc... Euh, L'erreur de prendre un gros effet de levier par rapport à votre capital. Donc ce qui importe c'est d'augmenter le capital de votre compte soit avec vos gains, soit avec de l'argent qu'on vous confiera quand vous aurez fait vos preuves et que vous montrerez que même en CFD vous êtes devenu un bon trader régulier. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la petite cloche pour avoir un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et si mes vidéos vous plaisent, mettez un pouce vers le haut. Ça me fera plaisir. Ça augmentera la visibilité de mes vidéos. Et ça m'encouragera à en faire d'autres. Voilà, j'espère vous retrouver très prochainement dans une de mes prochaines vidéos. A très bientôt. Au revoir.